Ça fait presque 60 ans que je travaille sur le continent africain. Pourquoi est-ce que j'ai voulu Je ne connaissais pas du tout avant. Et ça a été une, une découverte, ça, ça, disons un demi-siècle de découverte euh, que j'ai essayé de communiquer à, à mes étudiants. Je fais tout à fait une différence entre être engagée et être militante. Je ne suis pas militante. Mais, disons, mon militantisme, c'était de faire connaître l'histoire de l'Afrique, de l'Afrique subsaharienne, à l'époque où euh, j'ai commencé, je disais, Afrique noire en oubliant qu'on ne définit pas un peuple par un aspect physique. Et, et je ne connaissais pas du tout, et personne ne connaissait en fait France. L'histoire africaine n'existait pas encore en France. Elle existait un peu ailleurs, mais pas, pas en France. Donc ma, ma carrière a consisté à, à découvrir et à faire connaître cette histoire africaine qui est en réalité l'histoire la plus longue du monde. Pendant des années, on m'a demandé, mais il n'y a pas de source pour l'histoire africaine, ce qui est une grave erreur, il y a énormément de sources. Euh, alors on a beaucoup insisté dans les années 60, 70 sur ce qu'on appelait les sources orales euh, de sociétés qui avaient peu d'écriture, effectivement, mais qui l'ont eu néanmoins, pas toutes, mais euh, qui eu pas mal. Euh, les sources orales ont donné beaucoup de choses et peuvent remonter euh, loin, mais vous avez l'archéologie, le... Tout, toutes les sources, toutes les sources, en fait. Et ça, les historiens l'ont toujours dit, et c'était euh, mystérieusement un peu oublié dans les années 60-70, on disait « l'Afrique n'a pas d'histoire parce qu'elle n'a pas de source ». Euh, elle n'avait pas de sources écrites énormes, encore qu'elle en a quand même beaucoup, et beaucoup de sources étrangères aussi. J'ai essayé de montrer dans, dans mes travaux que la place de, de l'histoire africaine et du continent africain a toujours été très importante dans l'histoire du monde, aussi importante que l'histoire des autres continents. C'est ça qu'on ne savait pas. Et, et, et aujourd'hui, c'est vrai qu'autrefois, autrefois, si euh, on regarde le planisphère, on voit bien la position de du continent africain. Vous avez l'Asie d'un côté et Amérique, les Amériques de l'autre. Donc c'est un continent, je dirais, de transition intermédiaire qui a concerné, concern, constamment concerné à la fois euh, l'histoire du monde et puis l'histoire intérieure africaine. Et euh, ça a été un peu mon combat, justement, c'est ce que j'explique euh, dans l'ouvrage, euh, que ça a été terriblement méconnu et que depuis une dizaine d'années, euh, ça commence à l'être beaucoup moins grâce... Euh, à mes collègues, aux étudiants, enfin à ceux qui étaient des étudiants, qui sont maintenant des collègues et des amis, et beaucoup de chercheurs africains qui sont, qui étaient jusqu'à il n'y a pas longtemps très méconnus en histoire, disons, française. Ah ben les relations, elles sont très importantes, elles ont toujours été très importantes, alors effectivement on a beaucoup développé, à raison d'ailleurs, le, le, L'idée de France-Afrique, c'est-à-dire euh, en fait de dépendance euh, de, des puissances africaines, des États africains après l'indépendance euh, par rapport euh, aux anciennes métropoles et à la France en particulier, euh, ça, ça ne se pose plus de cette façon-là. Euh, euh, les, les politiques essayent de s'en sortir, mais c'est très difficile euh, pour des tas de raisons qui ne relèvent pas seulement d'ailleurs de l'histoire française, qui est quand même une histoire euh, impériale. Euh, mais aussi euh, des systèmes politiques africains actuels qui en sont en partie dépendants, euh, le, le résultat, euh, et qui sont souvent catastrophiques. Euh, donc, euh, c'est très compliqué. Mais en fait, le, la question, c'est comment se fait-il qu'un continent finalement si proche de l'histoire française, en particulier, ait été si longtemps si méconnu. Ça, c'est très interpellant. Et c'est pourquoi j'ai voulu travailler sur cette question, précisément. Comprendre, essayer de comprendre pourquoi il y, a, il y a eu un tel silence sur une histoire si importante en réalité qui est encore très méconnue en France.